Bonjour, bienvenue sur ce Facebook Live pour présenter les métiers de notre établissement, le centre de formation d'apprentis de la chambre de Métiers à rives Aujourd'hui, la présentation du métier de boulanger. Alors, nous sommes en présence de Philippe Roland, maître boulanger et enseignant au sein de notre établissement. Bonjour à tous. Et de Segura, conseiller emploi, prêt à répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, Bonjour. première question, Tony, à Mosset, qui voulait savoir quels sont les avantages du métier Bonjour Tony. Alors la boulangerie reste avant tout un métier passion, hein, un métier de partage, d'échange. C'est un métier qui offre de nombreux débouchés, qui permet encore de, se, de bien se gagner la vie. C'est un métier en perpétuelle évolution, donc les nouvelles techniques. On assiste beaucoup à de nouvelles techniques, de nouveaux produits, euh, c'est un métier qui offre quand même la possibilité de, de bien pouvoir gérer ses journées, surtout si on commence tôt le matin, on a les après-midi disponibles, donc qui offre quand même des libertés. C'est un métier qui permet de s'exporter. La boulangerie française a une renommée mondiale, donc le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande sont des terres de prédilection. Et c'est un métier qui, qui est pratiqué au milieu de bonnes odeurs de, de belles recettes, donc c'est un métier qui appelle la gourmandise. Une deuxième question de Christine à Niels. Je n'arrive pas à trouver une entreprise, peut-on m'aider Oui, alors c'est la mission du pôle orientation de la chambre de métier. Donc notre rôle, c'est de mettre en relation des jeunes motivés et des employeurs qui recherchent des apprentis qui sont tout autant motivés. Voilà, donc. Euh... Une, autre question. Une question de Chloé à Perpignan, je suis demandeur d'emploi, est-ce que je peux me former en apprentissage J'ai 30 ans. Alors en fait, euh, notre établissement a cette particularité de former à la fois euh, des apprentis, mais aussi des stagiaires de la formation professionnelle. Donc si tu es, Chloé, demandeur d'emploi, en fait, la condition principale c'est d'être inscrite et reconnue comme demandeur d'emploi, auprès de Pôle emploi, et ensuite d'avoir un parcours de formation qui soit prescrit ou par Pôle emploi, Mission Locale Jeune Cap Emploi si tu relèves d'un handicap et ensuite lors de cette, lors, une fois que donc, cette prescription euh, est réalisée euh, tu seras convoqué dans nos services justement pour une petite euh, évaluation, positionnement et ensuite on va travailler avec toi ton projet professionnel. Donc effectivement plusieurs dispositifs de formation sont à toi. Soit tu as une idée très précise de ton projet professionnel et dans ce cas on va t'intégrer directement sur une formation qualifiante. C'est un dispositif qui est financé par la région Occitanie et qui s'appelle KELF PRO. Si par contre tu n'as pas d'idée précise de ton projet professionnel, nous le travaillerons avec toi. Nous prendrons le temps qu'il faut pour te faire découvrir en fait l'ensemble des métiers dispensés dans notre établissement, l'ensemble des panels et des passions euh, qu'on développe ici. Et tu participeras dans ta disponibilité formation qui s'appelle le projet PRO, euh, dont la durée dépendra de toi, euh, Chloé. Euh, dès lors que euh, tu auras ciblé ton métier, trouver l'entreprise dans laquelle tu vas pouvoir faire tes premières armes, eh bien, on te proposera derrière de rentrer en formation qualifiante ou de signer un contrat d'apprentissage sachant que le contrat d'apprentissage est toutefois accessible. Alors, c'est la dernière limite pour toi, Chloé, puisqu'il est accessible aux jeunes jusqu'à 30 ans euh, non résolus. Alors une question de, de Hakim à Saint-Estève. Euh, quels sont les, les débouchés de, du métier de est-ce que je vais trouver un emploi Parce que là moi j'ai déjà un CAP, est-ce que je peux continuer dans la filière oui, bonjour Hakim. Tout à fait. Euh, deux options se présentent. Soit tu continues dans la filière, et c'est ce que je ce que je te conseille, dans le sens où euh, un CAP reste un diplôme, un diplôme, un beau diplôme, mais ça reste un diplôme de départ. Aujourd'hui, la boulangerie peut, ici au CFMA de Rivesalte, nous pouvons te proposer la filière complète en boulangerie, à savoir que à l'issue de ton CAP, tu peux continuer sur une mention complémentaire en boulangerie spécialisée d'un de, de an. Tu peux enchaîner après avec un brevet professionnel d'une durée de deux ans. Et puis, tu, tu termines avec un brevet de maîtrise euh, niveau, niveau 3 euh, euh, qui, qui confirme l'excellence de ton, de ton savoir-faire et de, ta, de ton professionnalisme. Une question de Marie, à Casse de peine. Euh, si je ne sais pas me faire mon CV, est-ce qu'on peut m'aider Oui, alors on a des dispositifs euh, aussi. Euh, qui vont dans ce sens pour aider justement les jeunes qui euh, ont du mal à, à préparer leur candidature. Donc, ça peut être un dispositif comme ça, euh, sur lequel on va accueillir le jeune spontanément pendant une toute petite durée, mais on a des, des dispositifs beaucoup plus longs qui s'appellent Prépa-apprentissage ou le Cap-Artisanat. Et là, on va vraiment travailler sur la candidature du jeune, sur les documents, sur la présentation, les outils de technique de recherche d'emploi. On va vraiment pousser après le, le jeune à être optimisé au maximum pour aller démarcher les entreprises. Une question de, de Boubacar à Perpignan. Est-ce que c'est un contrat de travail Est-ce qu'on a un salaire Alors, c'est un vrai contrat de travail avec ses devoirs et ses obligations. Donc, euh, en échange du travail que l'on fournit euh, à l'employeur, on a un salaire qui va en fonction de l'âge, euh, c'est-à-dire que plus on est jeune, moins on coûte à un employeur et après petit à petit le salaire évolue en fonction de l'âge et en fonction des diplômes aussi que l'on passe. Voilà. Alors le métier m'intéresse, Alors c'est une question pardon, de Pascal à Railleux, euh, le diplôme m'intéresse en boulangerie mais euh, je ne sais pas s'il n'y a pas des contraintes d'horaires sur le métier oui, bonjour Pascal. Effectivement, euh, la seule contrainte que l'on peut trouver euh, euh, à, par rapport à ce métier sont probablement les horaires. Et encore, euh, pourquoi Parce que euh, tu vas travailler euh, tôt le matin, donc euh, la convention collective précise qu'un apprenti de moins de 16 ans commence pas avant 6 heures du matin. Après, euh, quand tu seras majeur ou quand euh, euh, tu, tu auras la possibilité de, de revoir ces horaires, et en fonction des entreprises bien entendu, donc euh, les horaires sensiblement décalés, euh, tu travailles les week-ends, les jours fériés, euh, tu as une vie de famille sensiblement différente et encore, il faut encore euh, voir euh, comment euh, on organise ça. Et euh, c'est un travail physique, hein. et aussi, il faut le préciser, hein, parce que beaucoup de stations debout sur des longues durées. Bon, euh, tu porteras peut-être quelques sacs de farine qui font euh, les poids maximum à ce jour sont de 25 kg. Et euh, voilà, quelques, quelques outils, des planches, des grilles qui sont peut-être un, peu, euh, un peu lourdes. Voilà, c'est un travail physique. Et, euh, et euh, c'est surtout les horaires qui sont plus ou moins. Euh, qu'il faut plus ou moins adapter. Alors, une question de Emma à Rivesalt. Je ne suis pas demandeur d'emploi, est-ce que je peux me former Si tu n'es pas demandeur d'emploi, et bien évidemment, euh, à travers l'apprentissage, puisque c'est la voie royale pour se former aujourd'hui. Donc je te conseille très vivement de te rapprocher de notre conseiller métier, de Frédéric Ségurat, euh, et venir prendre tous les renseignements nécessaires pour signer un contrat d'apprentissage. On t'aidera de toute façon dans ce dispositif et on te proposera même des entreprises très clairement qui seront intéressées par euh, les candidatures de jeunes. Donc viens nous rencontrer, on déterminera ensemble ton projet professionnel. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'elle est assez généraliste, mais on est à disposition dans notre service pour t'accueillir. Et il y a aussi la possibilité de débloquer son CPF si jamais on veut enchaîner sur un diplôme, qu'on n'a ni l'employeur, ni la, la qualification, enfin, ni la possibilité de rentrer en formation qualifiante. On a une question justement de Sherifa saint Genis qui s'inquiète de savoir comment trouver un patron alors il faut prendre contact avec euh, le pôle orientation, hein. on va faire euh, euh, toutes les validations auprès de la candidature de, euh, du jeune et après on va voir quelles sont les possibilités de mise en relation avec des entreprises. D'ailleurs à ce propos sur le site, euh, sur la page Facebook de notre établissement figurera l'adresse mail à laquelle tout ce public peut réellement se connecter pour avoir toutes ces informations. Une question de Laurent Argelès qui souhaite savoir s'il si, euh, y a un bus pour venir euh, au campus de formation des métiers de l'artisanat à riveaux et s'il y a une restauration possible euh, pour les apprentis. Absolument, alors Laurent, je te rassure de suite, depuis Argelès, c'est très facile donc, euh, à travers euh, tout le réseau de bus qui a été mis en place, quelles que soient les communes d'ailleurs, que ce soit donc, au sein de l'aglo Perpignan-Méditerranée ou hors aglo à travers les services euh, de transport de la région. Euh, chaque jeune, chaque public, chaque apprenant peut être acheminé sur le site. Euh, sachez qu'il y a un bus qui arrive toutes les heures dans l'établissement et un bus qui ramène les jeunes en centre-ville de Perpignan ou aux différentes gares routières toutes les heures. Concernant la restauration, euh, depuis maintenant un an, nous avons ouvert un snack au sein de l'établissement qui propose ben, des menus tels que les jeunes aiment le manger aujourd'hui. Tout simplement, on s'adapte réellement euh, à notre demande. Sachez que qu'on est très fiers dans notre établissement d'accueillir tout ce public. On est, certes, la question sur les transports n'est pas innocente, on est un peu excentré par rapport à Perpignan, mais c'est le prix à payer pour avoir un espace et un établissement assez somptueux, de grands espaces, euh, pas, de, possibil... pas, pas de, de difficultés particulières pour se garer, des salles de classe de près de 60 mètres carrés qui accueillent aujourd'hui, en cette période de post-confinement, 15 jeunes en respectant les conditions sanitaires, c'est très important de le souligner, un espace sportif et l'ensemble des ateliers et laboratoires professionnels qui sont surdimensionnés. Donc vraiment, vraiment, c'est avec grand plaisir que nous devons vous accueillir dans notre établissement à la prochaine rentrée. Voilà, merci à tous. Vous retrouverez donc les coordonnées de nos conseillers du pôle orientation donc sous la vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires ou à nous contacter par mail pour plus d'informations. Merci. Merci.